The house is warm. Hey, hey, salut, salut, c'est Lucas Mouna dans The One House. Ma carrière musicale, bon, le début, ça a commencé comme une blague, en fait, quand j'étais encore au collège et tout. Et... Il y a eu un ami à moi qui m'a proposé un de ces jours parce que j'étais en train d'écrire en fait, des de textes. Un ami qui m'a proposé et qui me dit euh, le texte que tu écris si souvent en fait, est-ce que ça t'a déjà arrivé en fait que, que tu puisses aller en studio, en fait, enregistrer parce que tu écris bien en fait. Apparemment tu as une belle main en fait. Et il m'a accompagné. C'était ma toute première fois que je puisse entrer dans un studio. Et voilà, ça a commencé comme ça et puis jusqu'à présent en fait. Moi, actuellement, je peux dire, la musique, elle représente énormément, beaucoup, énormément, en fait. Donc, tout ce que je peux faire, bien sûr, il y a la vie privée, mais plus, plus, plus, c'est la musique qui domine, en fait. Faire la musique, c'est temps, en faisant la musique. Mais, en tant qu'artiste professionnel... Là, aujourd'hui, je pense, euh, j'ai 3 ans. 3 ans. Parce que je commençais en 2019. Euh, 20, 21, 22. Donc, je peux, je peux dire que je peux, j'ai je peux 4 ans. Quelque chose du genre. La meilleure chanson de ma carrière. Bon. Je ne peux pas dire ainsi. Parce que quand j'écris mes chansons, je les écris avec tout mon cœur, en fait. Dire une chanson qui m'a propulsé, oui. Mais dire que la meilleure des chansons, je ne pense pas. Parce que quand j'écris mes chansons, euh, je les écris avec, euh, avec le même cœur, en fait. Avec passion et tout. Donc, euh, pour moi, il n'y a pas de meilleure chanson que j'ai déjà écrite, en fait. Euh l'artiste qui m'inspire au niveau au niveau national il y avait papa Wemba il y a Lou euh, et il y avait aussi euh, papa Lutombasimaro mais au niveau international les artistes qui me passionnent en fait il y a en premier lieu il y a Chris Brown donc j'aime bien tout ce qu'il fait en fait donc si j'aimerais même être un Chris Brown en miniature je peux le faire mais bon vu que je dois aussi garder le côté original donc, euh, le côté originalité, genre euh, Lucas Luna. Et il y a aussi The Weekends Donc, ce sont les deux artistes, en fait, qui que j'aime. Donc, tout ce qu'ils font, en fait, me fascine, en fait. L'idée que je présente, euh, d'abord, le titre, c'est Shelley. Shelley qui veut dire ennemi. C'est une chanson qui parle sur euh, la jalousie, sur l'empoisonnement sur une jeunesse qui est en train de se perdre en fait dans des futilités en fait juste beaucoup de courage de persévérance et, et d'audace aussi surtout ça et d'audace donc du coup quand on te dit ici tu sauras pas essaie un peu de, de mettre de l'audace pas de l'orgueil mais de l'audace Enfin d'aller euh, vers l'avant, en fait. C'était Lucas Luna dans The One House. Très content d'avoir passé ces moments avec vous. A bientôt.